Bonjour à tous, alors aujourd'hui je viens pour une petite annonce bien sympathique euh, au sujet du site t411.ch. En ce moment, t411.io, t411.me, euh, donc site qui a beaucoup déménagé ces derniers temps. Euh, mais là, c'est une grande nouvelle le site a 10 ans. Et oui, 2006-2016, euh, ça fait 10 ans. Et donc, euh, et donc pour ces 10 ans, euh, les administrateurs sont bien sympathiques. Déjà, ils offrent 10 gigaoctets à chaque membre. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez aujourd'hui, vous avez les 10 giga offerts par défaut plus 10 nouveaux gigas euh, que vous pouvez télécharger, sans avoir besoin de partager quoi que ce soit. Euh, puis, euh, une session de Free Leach, ce qui veut dire que vous pouvez télécharger à volonté et ce que vous partagez est compté. Donc ça veut dire que c'est tout bénef, euh, il faut partager le plus vu que les gens vont se faire plaisir et il faut télécharger le plus afin d'avoir quelque chose à partager après. Euh, donc entre le 10 juillet, donc hier, et le 19 juillet donc dans une belle semaine ce qui laisse envisager de quoi télécharger de nombreux iso euh, récupérer sa collection de films euh, au format dvd rip par exemple euh, pour citer que quelques utilisations de ce merveilleux site internet euh, donc euh, voilà donc ils expliquent pratiquement donc la, la même chose donc, voilà, ne sera pas démontée de gars, mais quand on cite ça compte euh, donc euh, voilà euh, donc pour enregistrer un compte t donc c'est ici. Donc t 411 il euh, faut à tout prix avoir un bloqueur de publicité. Je recommande euh, MicroBlock Origin, enfin bloc Origin, euh, qui est disponible pour Firefox et Chrome. Euh, donc pour Firefox directement euh, ici dans module. Et il suffit d'aller dans le catalogue et taper bloc Et on a Ublock Origine qui va. Bloc Origine. Voilà, il est bloc origine. Bon moi il est déjà installé, c'est pour ça qu'il n'apparaît pas dans celui-là, mais voilà. le bloc original. Euh, puisque ce site est rempli de publicité. Et c'est bien leur droit, mais c'est pas. Non, c'est pas bon. Euh, donc c'est un pseudonyme, il y en a une grande partie qui sont déjà pris du fait du nombre de multi-comptes que les gens ont déjà. Euh, un mot de passe, euh, une adresse de courriel qu'il faut pour pouvoir valider, euh, après quelques détails optionnels et un, un captcha à remplir pour éviter l'inscription automatique. Euh, et donc euh, dès que vous êtes inscrit, vous avez 10 petits gigaoctets. Vous avez 10 petits gigaoctets. Et donc le but c'est de les faire fructifier. Moi j'ai la chance d'avoir une seedbox euh, Freebox et bientôt une nouvelle seedbox euh, un peu mieux. Euh, une seedbox personnelle à moi. Euh, et donc euh, voilà, donc la, la Freebox m'a permis d'avoir un ratio euh, plus que raisonnable de 4. Euh, donc j'ai téléchargé 600 Go et partagé euh, 2420 Go environ euh, ce qui est plutôt plutôt bon il y en a qui font mieux, il y en a qui font moins bien euh, mais euh, là en tout cas euh, là, comment on appelle ça le Free Leach est vraiment une occasion de pouvoir vous faire plaisir déjà pour commencer et d'avoir une belle une belle médiathèque de fichiers à partager euh, plus tard afin de garder un bon ratio puisque 10 Go ça part vite donc 20 Go là euh, voilà 20 Go euh, Quoique que c'est peut-être déjà, peut déjà cramé là pour les 20 gigas enfin donc, voilà donc peut-être 10 gigas et là vous pouvez télécharger un paquet et après là il faut partager partager à fond les gens vont se faire plaisir donc ça va voilà euh, quoi d'autre quoi d'autre quoi d'autre euh, donc il euh, y a de tout hein, donc euh, je vais montrer une image iso euh, Debian puisque je ne vais pas montrer des fichiers illégaux Enfin, go. Ça dépend, ça dépend de l'interprétation qu'on a de la loi, mais je ne veux pas de problème. Donc voilà, donc, on peut très bien télécharger l'ISO Debian 8.5, donc de mai 2016. Euh, donc celle-là, c'est la net install. Et euh, voilà l'idée. Voilà euh, J'espère que que, vous, que grâce à ça, vous avez découvert la chose, vous étiez déjà au courant et que ça vous a fait tilter de, de venir. Euh, bien sûr, je ne suis pas responsable des utilisations qu'on peut faire, des mails que vous pouvez recevoir ou quoi que ce soit, euh, bien que ce ne soit plus très risqué maintenant, mais ce n'est pas une raison quand même. Euh, quoi d'autre euh, Voilà, j'espère que j'espère donner l'occasion à certaines personnes de pouvoir, de pouvoir se faire plaisir. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Euh, je compte en faire euh, plus souvent maintenant et surtout, euh, je compte en faire sur le protocole torrent en général, donc euh, un peu théorique, euh, puis l'utilisation... Euh, en termes de partage, téléchargement, euh, avec un tracker ou euh, de manière personnelle, euh, comment uploader quelque chose sur T411 en soi, euh, et ainsi de suite. Euh, donc voilà, puisque là, j'ai pas beaucoup de temps. Je suis désolé, j'aurais bien voulu faire plus. Euh, enfin, je recommande euh, comme client euh, torrent. Je recommande... Non. Non, allez... Voilà. Euh, je recommande le merveilleux client Deluge. Euh, Deluge qui est non je veux pas, je veux pas, je veux pas et je veux pas. Euh, Deluge qui est un client libre, gratuit, sans publicité, contrairement à BitTorrent et Mutorent. Enfin MicroTorrent. Euh, et donc voilà, c'est un très bon client torrent, euh, disponible pour Windows, Mac et Linux. Euh, pour les Linuxiens, je vous recommande aussi Transmission, euh, qui n'est pas disponible pour la plateforme Windows et euh, qui a une mauvaise réputation sur mac euh, je pense que c'est faux mais c'est pas c'est pas une raison euh, donc voilà donc euh, transmission euh, pour les linuxiens qui a une très belle interface euh, qui a une très belle interface voilà euh, sur ce je vous dis à la prochaine vraiment et ben voilà bonne nuit puisqu'il est 3h du matin